C'est vas-y. Viens de feu une sur. Il 2! Toute ma vie, j'ai connu l'aventure. Avec les amis de la première heure. On Se ce se sera l'épisode de. 5 ou 6, je ne sais plus. Et donc on continue l'aventure. Là où ça a été arrêté. Ici. Donc j'aurai mon équipe bien comme euh, je voulais le faire. Donc je mets donc euh, Axel à la place de Kevin et, et à la place de Jude. Voilà. Et je vais mettre des techniques si j'en ai. Euh, Est-ce que j'ai des techniques euh, C'est Ya. Ah, Tir comet. Le tire -com je vais le mettre. Euh, le cyborg je crois qu'il la prend et toi aussi il la prendra. Ouais comme j'ai eu avec Tête Cyborg, je vais mettre. Alors à la suite, je devais aller parler à ce mec. Donc voilà. du texte vraiment incompréhensible et totalement chiant. En gros ils disent qu'ils savent trouver quelque chose, ils pourraient peut-être faire un match plus tard, même beaucoup touché. Ah Ils disent que le foot n'est pas uniquement bla bla se de garçons, blablabla. Blablabla. Blablabla. Blablabla. Ça te dirait oui. Oula attention. Voilà, on y va, j'ai vu sur Ouais, en gros ils disent il faut y aller. C'est parti On va dire TV. On parle à ces mecs. Et là on va devoir faire le ce que j'appelle le tuto trop de merde pour la chaîne de relations. En vrai, vous me rien qu'on va pas passer, regardez. Il faut un adulte, regardez. Lina va péter les plombs Là, donc là, il nous fait tout le tuto et, bah, et jouer au 1, au 2 et au 3. Tu peux nous laisser tranquille. Là, il y a Vétéran qui va nous refaire son tuto. On va faire publicité. Donc là, il y a Nathan qui en fait tout le tuto. On va parler de, bien, de, bien, de, bien, de, de On va faire On va les On va dans l'OL comment. à partir de mars, ils arrivent à nous parler. D'ailleurs, on peut enviter quelqu'un d'ailleurs de la ça va bien Ah non. Je dis qu'on va envoyer des mais je sais exactement bien comment elle va, mais c'est ça vous spoiler. Bah ne pas vous spoiler. Là-bas, ok. On va faire ce qu'il me demande de faire. Je vais remuser celle-ci Le vent qu'on voit C'est un peu bizarre on va. Et on va faire un petit match d'un quart d'heure hein. Petit bonus C'est ce que je vous ai cité Avec nous. Ok, nous Donc là en fait, je vais couper l'enregistrement et je vais faire l'épisode qui suivra ensuite l'épisode bonus Qui sera l'épisode euh, où on va s'attaquer à l'équipe des occultes Qui sont juste ici Pour les avantages c'est très simple, il suffit tout simplement de leur parler Donc je vais le faire je vous reprends tout de suite après Alors. Et donc c'est la suite de notre vidéo Donc j'ai terminé de battre les occultes Et euh, l'épisode bonus sera disponible dans peu de temps ah, le défi du match Euh, oui, le, le défi de l'épisode. était vraiment le meilleur autant le 3 peu peut défier mais euh, le 2 était meilleur et donc voilà Ah bah voilà. Il n'y a pas de coffre par ici. Non il n'y a pas de coffre. Non ici. Et donc euh. Alors je pense qu'on va pas faire le match parce que je vais voir où on en est. Si on a le temps de faire le match ou pas. De toute façon j'arrêterai avant ou après le match. Ah c'est tout autour du dernier de Arrête tout de suite, arrête tout de suite Anus C'est quand même mis un J à Janus Anus Mademoiselle Victoria, il vous rejoint. Ah ouais la tour, c'est pas mal. Mais c'est une meuf, c'est pas mal quand même. La tour. Accélérateur, il doit tourner tard. Ok. Je vais virer Eugène, qui me fait chier, toute cette histoire. Là. Bon là ça va être mieux comme ça. Voilà, mais c'est vachement mieux comme ça déjà. Ça semble faire, ça ça semble quelque chose. Par contre, ouais, je vais mettre plutôt Eugène à la place de, de Cyborg. ce qui est quand même mieux, Bon allez, euh, je ne vais pas mettre en pause la room, donc dès qu'il y a un texte, je mets sur pause, je regarde si j'ai le temps, et euh, je vous prends après. Alors, attendez. Ouais. J'ai vraiment le temps de faire le match, hein, j'ai 11 minutes d'enregistrement, je pense que je peux aller au moins juste après. Donc c'est parti pour le match épique Donc je vais pas vous spoiler mais... Euh, ouais je vais pas vous spoiler. Je veux dire un truc que je vais pas vous spoiler. C'est parti Formation ah, <musique> Raymond OK, vas-y. Bien. Oh. Yeah. Stop, on arrête de feu. Ah oh. Axel a de son dire. Excel, tu vas bien? Oui, t'inquiète pas, on va réessayer. Oui, désolé. Comment est-ce que c'est? Tu vas accélérer à ton tir. Oui. Alors quoi? D'être trop long pour finir en tous des intérêts, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on est censé qu faire? Les défenseurs, ils changent vos places avec les attaquants. Ah non, on peut vous faire plainte. Je pense ça mais c'est n'importe quoi. Mais vous faites quoi? On ne peut pas changer de comme ça. Les intérêts vont passer dans nos défense comme si rien n'était. Alors c'est à vous de les arrêter. Mais qu'est-ce qu'on va prendre? mais bon on a essayer c'est grâce à elle que vous êtes plus de passion de sursures la ah ouais d'accord ça change tout il, il y a que j'autre qui est pas vraiment une lol il a mis en touche ah oh, oui il a mis en touche ah, le shoot Volé. Oh oh. Non, dans le cul lui. Oh mec, il a dû une technique quoi. Oh direct! Oh non, passera Ah, ils perdent pas leur pété, d'accord. Okay. Okay. Mais c'est plus simple comme ça. À part Nathan, tu peux peut-être le mettre c'est un semi-défenseur-attaquant, non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 Mais si elle est là, c'est juste un On est à 15 minutes de la première mi-temps, c'est bon tu désettes. Thank you. Que je vais faire que je vais arrêter au prochain... au, au prochain voilà, sur le bon. Je vois que vous avez fini par comprendre. J'ai encore une annonce importante à faire. Alors là, attendez Attendez, parce que là c'est épique hein. c'est le... What the fuck, mais pourquoi bitch D'accord. 3, <rire> 2, 1... Axel, tu es exclu de l'équipe. Très bien. Je n'ai rien à ajouter. Je m'en vais, c'est tout. Mais Axel, non, tu ne m'as même pas dit pourquoi Désolé, mais je dois partir, Marc. Tu sais, l'entraîneuse a raison. Si je reste avec vous, je serai un frein pour l'équipe. Mais de quoi tu parles C'est pas possible Réponds-moi, Axel Je n'ai rien de plus à dire. Je dois m'en aller, Marc. C'est comme ça. Merci pour tout ce que tu as fait. Enfin, voulez-vous Bon retour chez vous, Monsieur le Premier Ministre. Va se produire. Oh là là, c'est épique, c'est pique Tout ça c'est pique dans les moments les plus épiques de l'épisode. Ah tu il y a C'est un peu, on va dire, un sorte de... Un sorte de... de, de joueur mi-légendaire. C'est comme dans Pokémon qui s'appelle Zoulah. On dit que c'est un, un, qu un, un, un, un, un, un Pokémon légendaire, c'est pas du tout qu'il qui bah, est un film pour lui. C'est du un un Pokémon légendaire, c'est comme un bizarre ou comme ça. Et c'est un... c'est un Pokémon semi-légendaire, quoi. C'est un peu, là, c'est un grand semi-légendaire. un épisode bonus juste là, ça me saoule, euh, j'en ferai un après. <Sus> moi, ça me saoule, j'ai tellement vu sur le feu à la fin de l'épisode. Et après c'est pour retourner tourner un autre là. Je suis désolé, mais là le lancement va prendre trop longtemps, je me suis bien de vous quitter. Euh, je vous dis à bientôt pour la prochaine, vidé... pour la prochaine vidéo, je suis vraiment désolé. Allez, salut